Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième idée cadeau maison et on va faire des boucles d'oreilles en origami. Donc pour le matériel il vous faudra un joli papier, des fermoirs à boucles d'oreilles en crochet, des tiges à tête plate ou ronde pour boucles d'oreilles, des ciseaux, une règle, du vernis à ongles transparent et une pince. Et je vous conseille aussi d'avoir du papier de brouillon pour vous entraîner si jamais vous avez jamais fait de grue en origami. Donc là je vous montre le pliage sur un grand papier carré pour y voir quelque chose. Donc n'hésitez pas à en faire 3-4 en grand pour bien vous habituer au pliage. Il y a plein de tutos origami sur internet si jamais vous voulez faire d'autres formes. Et moi je vais vous laisser regarder comment je fais à l'écran parce que ce sera plus simple que de l'expliquer. Bon ça c'est l'étape que j'ai mis un peu de temps à comprendre mais je vous jure qu'en regardant bien on finit par s'en sortir. Maintenant qu'on est un pro de la grue, on va passer sur un carré de 3 cm par 3 cm en essayant toujours au brouillon d'abord. Ça peut paraître impossible, mais franchement avec de la patience ça se fait. Pour être transparente avec vous, c'était les premières boucles d'oreilles que je faisais de ma vie. L'origami j'en avais pas fait plus qu'un peu à l'école, donc vraiment détendez-vous et ça devrait bien se passer. Et bien sûr une fois que vous y arrivez au brouillon, vous pouvez passer sur votre joli papier. On va ensuite passer délicatement la tige dans la grue au niveau de son ventre. Vous pouvez prépercer avec une aiguille si vous avez peur de la massacrer. Il faut que le bout de la tige repose sur le ventre de la grue. Et ensuite il va falloir mettre le fermoir au bout de la tige. Donc pour ça vous tordez la tige pour la refermer autour du fermoir à l'aide de la pince. Et la dernière étape, ça va être de badigeonner de vernis à ongles pour que le papier soit un peu protégé s'il pleut, même si c'est bien sûr pas conseillé de les tremper dans l'eau. Donc n'hésitez pas à mettre deux couches, à laisser sécher et vos boucles d'oreilles sont prêtes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous les avez finalement offertes ou si vous avez préféré les garder pour vous tellement elles étaient belles. Et moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle idée cadeau.